Bon, le problème de Tess, c'est que il y a beaucoup moins de morts vivants. Je ne suis pas sûr que Tess soit un bon perso dans une méta comme ça, un peu d'équilibre post-patch. On pense pas que ce soit mauvais après. Hein. Je vais prendre Tess quand même. J'avoue que j'ai hésité avec le chat au dernier moment, mais je vais quand même prendre Tess faut juste qu'il y ait des putriciers d'en face, qu'il y ait des persos euh, Bran par exemple, pourquoi pas. On peut jouer Tempo avec Tess, enfin, si on a un deuxième client c'est ex exceptionnel. Ok. Sinon on up Je vois pas En fait c'est compliqué de rester hein. Ouais c'est quand même compliqué de rester hein, Si jamais la carte Je est mauvaise bon Vamos Ah super super j'ai une super tempo là L'idée de test on s'en fout des tavernes vu qu'on joue avec les cartes des adversaires Donc en fait il faut tenir au maximum Faut essayer de réaliser la meilleure euh, tempo possible Ah vamos vamos Le star double client il est trop bien avec ce perso avec, il, y a, il, y a, il y a des persos avec lesquels il est pas forcément bien Mais avec celui là il est cool Après est-ce qu'on veut les deux dragons ah, Je pense pas Bon, c'est pas mal en vrai. Ouais, si on pouvait avoir des pièces peut-être. On a déjà la tempo avec les clients, donc on peut équilibrer avec des pièces. Le up n'existe pas vraiment... On peut lui voler sa 2-2 de Ouais on peut lui voler sa 2-2 de Sachant qu'il y aura 3 créatures sur le board Donc il peut euh, on, on peut re-avoir une autre 2 de 2 hein. Parce que lui il n'en a qu'une Mais ça va forcément en mettre 3 sur le board Vu que la taverne il y en a 3 Bon c'est bizarre ça a été, euh, ça a été patché j'imagine Je oh, pense que ça a dû être patché non Je pense à un moment, il y a X créa sur le board toujours Sur chaque roll, vu que ça c'est une forme de roll en fait Ça actualise la taverne avec les cartes de Bob enfin, avec les cartes de, de l'adversaire Putricide, bon c'est un peu tôt pour prendre Putricide malheureusement Mais bon C'est pas si grave On va monter tranquillou, sans se presser, bim bim, ouais c'est bizarre que ça marche pas, très très très très très étrange Le fameux Reno. Euh... Bon, Reno c'est un peu tôt tour 4 aussi. Normalement, il a pas forcément de bonnes créatures. Reno, on aime le prendre sur le T6. C'est là où il peut potentiellement tripler dans la 5. Fait une game correcte. Donc, ouais, putricide trop tôt, Reno trop tôt. Pour le moment. Après, tempo est là. La tempo est là donc. Ouais. Euh, salut à Queer euh, Le patch est pas mal ouais Les morts vivants bah, sont toujours jouables mais moins forts C'est ce qu'on ce qu attendait enfin, Personnellement c'est ce que j'attendais Que ce soit quand même toujours jouable et c'est un peu différent justement maintenant Même la compo a changé en fait donc c'est chouette Bon il a quoi lui Il a rien Il va tripler dans la 4 Génial ça on va juste faire ça, c'est génial, on va lui récupérer sa taverne 4 avec ça, sans anub ou mort, bah je dirais anub ouais, pour le moment en tout cas euh, j'ai l'impression que c'est surtout, alors morme mort c'est bien mais c'est quand même un taverne 6, mais c'est vrai que l'Anubarak avec baron je pense que le baron devient beaucoup plus important dans la compo, c'est que plus un anub, mais t'as anub baron ça scale assez vite, et en fait, ça rend aussi jouable euh, cette carte, la taverne 4, le, le réprouvé sans bras, qui était pas trop joué avant, mais vu que maintenant, tu vas surtout jouer sur un, un côté un peu rip bah Finalement, elle crée une créature, qui recrée une créature, donc euh, avec le, le scaling des, des anubes, ça peut être pas mal. Ouais, c'était, ils sont malins, leur, leur nerf et leur up, je trouve. Attends, il a volé. Il a volé la 7-2. Il a volé la 7-2 à... au gars. 7-2 Banshee, elle fait quoi sa Banshee C'est juste une 7-2. Il donne un truc. Oh, c'est naze. Et l'autre, le... Le... le taunt. En vrai, on va quand même les prendre, je suppose. Bon, on va prendre la Banshee, non C'est nul, la Banshee. Attends, mais il a mixé avec quoi C'est que 7-2 Genre, c'est qu'une 7-2 qui, quand elle meurt, donne plus de plus 1 à un mort-vivant Ça, C'est vachement faible, non Non, up avec golf flottant. Ouais, c'est compliqué quand même. Surtout que lui il reste à 23. Non, à un moment il faut. Non, je pense que c'est un peu bêta. Surtout qu'il a. Après, on va lui voler deux mauvaises cartes. La 5-6, elle est pas ouf. Je sais pas. Ça, c'est pas mal, hein. Bonne carte, ça. Après, la Banshee 7-2, est-ce qu'elle est. Qu est... 7-2 qui tue un truc Je sais elle m'inspire pas, mais. Plus 2, plus 1, un, un mort-vivant aléatoire et elle a boosté un truc. Ah elle avait ce cri de guerre là. Ah c'est pas mauvais en vrai. Donc lui il a un maître des réalités. On peut perdre si ça va à droite. Ah c'est pas de pauvre. Euh, il a un maître des réalités. Je ne sais bah, pas si c'est si bien que ça, pour nous. De nouvelles recrues à vous proposer. Plus un triple de ça. Pas ouf hein. Pas mauvais. que je vais chercher euh, la 5 Je pense que je dois prendre ce risque. un enfin, gros risque hein, mais... Comme ça si je chope Magma Lock, je peux geler les mettre des réalités, mais sinon je les laisse couler. Ah, magmaloc hein je gèle. on va plutôt booster magmaloc vu que c'est une carte qu'on va sensiblement garder je fais pas trop ventes pour le 4-4 là il bon, n'y a rien qui nous intéresse chez lui Ok on prend, on a perdu le combat d'avant, on gagne celui-là, ça me va. Y a rien à voler hein. Non, on va pas. Vous vous bien. Ça on prend. Est-ce qu'on veut ça Je pense pas hein. Yes. Enfin un deuxième magmalox, c'est une dinguerie hein. Donc, ça non Attends on va regarder les cris de guerre du gars Voilà, maintenant vu qu'on a Bran Peut-être qu'il y a des cris de guerre qui nous intéressent chez notre adversaire mais je crois pas Je pense qu'on va le vendre pour quand même booster un petit peu ça. Je pense que ça, on va le mettre entre les deux. Ça, la stat, elle va sur lui aussi. Ouais, c'est cool, hein. Ah, ouais, ce Bren-là, il est plus sympa que la game d'avant, ouais. ouais c'est pas mal, là. En plus, on a 37. Genre, on est... On est bien en tempo et en même temps on est à 37 Enfin genre euh... Enfin c'est plutôt on est, on est à 37 Et en même temps on arrive à construire donc ça c'est cool oh. Alors je suis pas sûr que les On va voler des 4 des 4, 4 Enfin des, des 12 12 Je sais pas trop je pense pas que ça ait du sens. Après, bref, je pense pas. Bon, ta 24, il y a quand même suffisamment de cartes. Hein. Alors, ça, c'est super fort. Je pense qu'on va roll, donc on va quand même prendre l'élise. Vu qu'on reste de faire pas mal de rolls. Et je vais faire ça quand même. Hein. Je vais le remettre avant de roll. Attends, je vais quand même regarder s'il avait encore une fois, une, des, une dernière fois, des cris de guerre. Il avait rien. Enfin, il avait que le, le Uran. Ah ça c'est fort avec Brad. Il a pas Murloc, faut pas oublier. Il hein. n'y a pas Murloc. C'est hein. pas si grave mais... Oh, C'est fort. Celui-ci ne me plaisait pas non plus. Tenez, voilà une pièce pour le dérangement. Le ha, continuez comme ça. Devage qu'on trouve pas de maître. Je pense que je vais hop. En taverne 5, je jouerai Muroson, qui sera pas mal. Pour faire des pièces. Bon, on va voler un maître. Et il y a en fumeur aussi. Bah, c'est vrai que sur Murloc, ça va être un peu compliqué, mais... Enfin, un peu plus compliqué, mais je pense que ça sera cool quand même. Quoique, bah, est-ce qu'on va up avec euh, Elise Je pense pas. On vais en prendre, c'est sûr. Je vais virer lui. Hein. Je vais pas trop. J'ai un peu peur, mais... Lui, il aura rien à voler, donc c'est pour ça que peut-être ça a du sens de up. Ouais, je pense que ça a du sens de up à partir du moment où lui, il a rien. Enfin, il a pas des trucs incroyables, je pense. Il est quoi Il est taverne 6. Peut-être faut mettre Bran devant. Si jamais il a un. Est-ce qu'il a pu taunter Il est passé 6 camps. Tour 9. Tour 9, il est passé 6. Sachant qu'il a fait son pouvoir. Donc il a peut-être chopé une grosse créature avec Boubou Divin. Et il va peut-être la taunter. Si jamais c'est le baron d'eau. Le baron des os. Si c'est le baron des os, il ne faut pas mettre ça devant. Sinon, on s'écrase dans son Boubou. Je pense qu'on va quand même mettre Bran. Lui, il est bien. En vrai, il est 22-8. Il arrive à tuer des créatures en face. Je pas eu de en empêche. Hein. Parce que mon board, il est... Lui, il fait vraiment flipper Ouais, lui, il fait méga flipper Ouais, bon c'était pas ce qu'on voulait mais en vrai euh, on a eu du, du, des raisons de mettre Bran en tout cas on a pas mal de points de vie, ça devrait être ok. Heureusement qu'on a client généreux, il apporte une vraie vraie consistance au board pour le moment. Et tu inscrit ou réinscrit en tant que créateur chez Blizzard Ah ouais j'ai vu que Blizzard il mettait ça en place. Euh. Ah. Non, c'est bon. Euh, j'ai vu que Blizzard il mettait un espèce de truc de créateur partenaire. Bah, Marvel Snap aussi ils font ça. Genre, les... il y a des créateurs qui. Enfin, en gros, il... il faut avoir minimum 200 viewers. Enfin, ça, il y a quelques conditions. Attendez, j'ai oublié de regarder ce qu'avait ce qu mon, mon adversaire. Bon, en vrai, il a ceux qui génèrent des pièces, mais je sais pas si c'est si bien. On veut un Chronormu, bah c'est toujours meilleur que client. Après on peut tout vendre et faire un énorme Cronormu. Plus 8 plus 8 pour 3 mana sur Chronormu pour 2 mana. juste ça je pense. Chiers, mais j'ai pas vraiment envie de voler ces cartes. Ah, ça. je vais quand même lui voler ces cartes. Oh waouh wow. Pas menti hein, je vais quand même lui voler ces cartes. Je vais les tripler, ça strip ça vous croyez Ah non mais c'est pas les mêmes. C'est drôle en vrai. J'en fous de lui, il est nul. Hein. Euh... Tu remplis toutes les conditions, c'est 5000 followers. Ouais, ouais, mais je sais pas si ça va me servir ce truc. Je sais pas si ça sert vraiment. En fait, c'est pour euh, avoir des avantages quand il y a des. En fait, c'est pour donner des avantages aux créateurs de contenu, en gros. Si j'ai bien compris. Et. Euh... Moi, je travaille déjà plus ou moins. Euh... Bah, dès qu'il y a une... des avant-premières, en général, ils m'appellent. Donc après, il y a peut-être des trucs en plus qui peuvent être cool. Ils vont peut-être mettre des choses en place pour les créateurs de contenu. Ça peut être bien. Mais en gros, pour le moment, bon, ils ne mettent pas grand-chose en place. Mais dès qu'il y a une... une extension, je peux la jouer en avant-première ou ce genre de choses. Waouh. Waouh. Waouh. Ah ouais Ah ouais, ouais, ouais ah, ouais, ouais, ah, le HP, ouais. Ouais, bon, ouais, je vais le prendre. Oh, waouh. Quelle folie. En vrai, j'ai presque envie de prendre ça. La question c'est est-ce qu'on veut ces cartes-là ou pas Ça, bah, ça va virer et ça, ça je sais pas trop, je suis pas sûr. Ouais, c'est des bonnes cartes, mais... Je crois que je préfère générer de la pièce. Je crois que je vais les laisser, ça. Donc, euh, ouais, ouais, je me suis, euh, j'ai vu ça hier soir, je me suis inscrit. Euh, pareil sur Marvel Snap, y a, je sais pas s'il est dans le chat, mais il y a quelqu'un qui m'a... J'avais pas vu, il y a un truc de partenaire qui me l'a envoyé. Donc, pareil, je me suis inscrit. Bon, c'est vrai, y a, je crois qu'il n'y a pas beaucoup d'avantages. Hein. Je crois que tu as 2000 gold sur Snap par mois. Et euh, après, s'il y a des, des avant-premières, entre guillemets, tu peux avoir la possibilité de jouer un peu avant, quoi. Enfin, ça, ça peut être intéressant. Mais... Euh, et ouais bon de base je m'inscris en me disant bon ça sert pas à grand chose mais en tout cas c'est toujours mieux de s'inscrire que de ne pas s'inscrire. Vous vous Est-ce qu'on danse sur son chronoormoo Pas sûr. Vous avez soif vous avez soif vous avez soif Engagez une recrue tant que vous le pouvez. Ah, C'est pas mal ça. C'est gratuit, ça donne quoi qu'il arrive des avantages. Il y a tout à gagner, tout à fait. Exactement. Ouais, ouais. Après, les conditions sont pas évidentes. Je crois qu'il faut au minimum 200 viewers. En il faut une moyenne de 200 viewers, ils ont mis. Ah, il a un board qui est méga chiant. Ouais. C'est des boards qui sont difficilement gagnables avec notre compo. C'est que basé sur le poison. Ah, c'est... C'est difficile à battre ça. Ah je... ah je peux tripler Mantide mais je sais pas si c'est si bien Je vois pas trop comment je peux gagner ce genre de board Bon Mantide ça mange pas de pain en tout cas J'imagine que Bran ne sert pas tant Adina c'est pas mal avec ça On veut... La question c'est qui va gagner Est-ce que lui il peut gagner Comment on gagne ça Il n'y a même pas de bête. Parce qu'en vrai, on pourrait jouer Boa contre ça. Nadina est pas mal, ça donne Bouboula. Le Zap. Euh... Ah, le Zap il va chercher la 3-7. Leroy peut-être pas même pas hein. ah ça c'est pas mal hein oh, je suis surpassé contre lui ouais. je l'ai hein. Ouais, peut-être que. Peut-être qu'il faut un truc avec deux gros énormes Chronormo et Nadina. J'imagine, déjà. Ça passe par la résilience. Ah, C'est dommage qu'il y ait cette compo là dans le top 3. Parce que sinon, euh, on était trop bien. Contre des morts vivants purs, on était, à un... on pouvait pas perdre. Et là, j'avoue que le côté Monty et tout. Oh là là, c'est une vraie galère. En enfin, entendu, il meurt, mais je ne crois pas. Oh il est mort. Ah non non c'est lui, lui qui est mort Chulette. Ah non c'est lui qui a gagné, waouh. Wow. En vrai ça change pas euh, BZF hein. Mes amis, je vous offre mon sang. Celui-ci ne me plaisait pas non plus. Tenez, voilà une pièce pour le dérangement. Ouais, dynamiteur à la place de Bran, tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Après, en termes de placement, euh, j'ai pas envie de mettre ça first. Peut-être mettre mounted first. Mounted first, in ça, into ça, sur ça. Oh, c'est ok. Chose comme ça plutôt. En vrai, s'il a un Leroy first, il peut taper là-dedans, là-dedans, ça protège ça. Ah, je suis pas si mal, hein, je suis arrivé à me à changer un peu d'option, à pas jouer monostat, parce que monostat ça gagne pas euh, contre certains boards. Là sur Murloc, c'est lent. Hein. Vous voyez, que en LM, j'avais jamais joué qu'en mono LM ça. Vous voyez, c'est un peu lent quoi. Franchement euh, en Murloc c'est bien parce que tu fais plein de pièces Là le Bran il a quand même beaucoup moins d'importance enfin, moins, Ouais moins d'importance il a moins de Ok c'est pas mal faut pas que ça aille à l'extrême droite Je pense qu'on est quand même large devant Ouais on a beaucoup de stats et la stat c'est bon contre lui Autant lui il avait la résilience pour battre l'autre Autant nous on a la stat pour battre lui Ah ouais, super vamos Ouf, ouais, deux top 2 d'affilée. Hein. C'est beau. Hein. C'est top 2 qui sont intéressants, en plus que les deux sont au tour 15. Sur les deux, on n'a pas des boards fous. mais on a des boards qui sont juste un poil au-dessus de l'adversaire à chaque fois. Ouais, top. Top, top, top.